3, 2, 1 Bon là on vient d'arriver euh, du côté de Brest et euh, notre pote Ewen Carbonier nous a emmené un spot de cliff assez particulier En gros ce bâtiment il a été euh, habité par les allemands pendant la seconde guerre mondiale en fait et après ça a servi de discothèque et là, c'est en vente, donc si vous voulez acheter, c'est 2 millions d'euros. <rire> Tous les étages sont abandonnés et toutes les fenêtres sont ouvertes, donc on peut kiffer vraiment de, de partout. On va aller checker quel fond, et puis euh, ça va partir. En vrai, c'est parfait. Il y a deux fois, nous. Ouais, c'est bien, de plus Ouais. première fois qu'on clip dans une urbex, ça fait grave Je kiffe de ouf. Bon, c'est trop stylé le bâtiment. Il est vraiment vide. Du coup, on l'a pour nous tout seul. Mais bon, faut faire quand même sacrément gaffe parce que des fois, le plancher, il tient pas très bien. Il est vraiment troué quoi. On est au cinquième étage, donc ça commence à faire. On a pris la petite tape. On va accrocher un truc pour faire un petit poids et on va aller mesurer le saut parce qu'on sait pas trop encore quelle hauteur ça fait. Combien 17 mètres. 17 mètres ouais. Bon là on est vraiment au sommet du bâtiment, il n'y a plus d'autres étages. Là ça va partir pour un petit 17 mètres. 3, 2, 1... C'est fou de sauter du Nurbex quand même, tu te dis il y a une histoire dans ce lieu et nous on saute par la fenêtre Ça y est la session se termine, c'est incroyable, franchement c'est vraiment vraiment cool de, de cliffer du Nurbex Et là on va essayer d'aller de... chercher le sunset du coup sur la côte Il y a encore un autre spot de cliff, j'espère qu'on va être à temps, let's go On arrive bientôt euh, sur le prochain spot et du coup on va en profiter pour vous parler un petit peu euh, de l'avenir de la chaîne euh, Donc nous euh, on est lancé à 100% là dedans on a quitté nos tafs et nos études là pour produire une vidéo chaque dimanche. Donc on n'a plus vraiment de rémunération. Alors évidemment vous pouvez nous soutenir en partageant les vidéos, en les likant, en les regardant aussi, et en achetant nos vêtements sur le shop. Mais pour l'instant, étant donné les projets qu'on a, ça suffit pas parce qu'on veut quand même acheter un van et faire un gros tour d'Europe. Comme vous le savez, il y a de la YouTube monnaie, hein mais c'est que 400 euros par mois, donc c'est vraiment pas énorme on est 10, donc euh, divisé par 10, euh, 400 quoi, c'est vraiment rien. Ouais, c'est <rire> clair. Et donc là, on va commencer euh, les vidéos sponsorisées pour euh, bah, avoir des plus gros cachets quoi. Et donc on a accepté euh, un partenariat avec euh, Waifood. On a accepté euh, ce partenariat parce que euh, le fait que YFood nous sponsorise 3 vidéos, ça va nous permettre directement d'acheter notre minibus, donc c'est pas négligeable. Donc euh, merci Wayfood quand même. Merci Wayfood des petites bouteilles comme ça qui, qui s'emportent dans des trainings donc par exemple si vous êtes en train de training et que euh, vous mangez pendant votre training et bien, au lieu de prendre euh, un sandwich ou d'aller euh, dans un fast-food vous prenez euh, un petit, une petite bouteille wayfood comme ça et euh, ça vous fait repas complet donc il y a tout ce qu'il faut euh, comme dans un vrai repas et ça se boit, il n'y a même pas besoin euh, de mettre au frigo si c'est dans vos sacs depuis quelques heures c'est pas grave donc euh, c'est vraiment parfait, il y a différents goûts, c'est cool moi j'ai j'ai goût de noix de coco là personnellement oui, Mathieu il avait café et moi j'avais vanille, mais il y en a plein d'autres, il y a chocolat je crois, euh, banane, il y a plein de trucs, et pour tout le monde quoi. Donc voilà, si jamais vous voulez tester, on a un code promo, c'est wheezygang 10 et le lien sera aussi en description si vous voulez tester. Oui. nous on arrive bientôt là sur le, sur le spot, je pense qu'on va profiter des, des dernières lueurs pour refaire 2-3 clips, let's go C'est un spot fou naturel, des petites falaises là bretonnes, comme on kiffe bien. Ça a vraiment l'air fou, les gars, ils sont là-bas, on va l'argent. Un magal là-bas. Ah non, c'était énorme. Ah, elle est bonne. Ah oui, pas mal. T'es <rire> Ouf. il y a un putain de coucher de soleil là, c'est trop beau. Ça fait trop plaisir les petits moments de vie comme ça là. Euh, en plus en Bretagne. Bon, souvent vous nous voyez cliffer de grosses hauteurs mais là, la base du cliff c'est aussi de s'entraîner sur des petites hauteurs et de pas se faire peur et de se faire plaisir. Et puis de voir un petit peu les capacités et puis prendre des repères. Donc là on fait une petite session sur des petites hauteurs. Qui mis parcours et cliff sur des rochers, mais c'était sketchy. Putain, on a perdu une GoPro quoi. Y'a Val qui a lâché la GoPro dans l'eau. On va essayer de la récupérer. On la voit, là, on voit le grand Elle est par là là Ah c'est juste là les gars, en dessous Vous voyez je crois qu'on l'a retrouvé, on voit une petite lueur au fond de l'eau Là les gars ils font des couilles depuis tout à l'heure, j'espère on va la retrouver Putain mais c'est ça les gars, mais elle est là Putain on... attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, faut Arrête plus bouger. Ouah, aïe aïe Elle est... Attends, Attends, c'est ça ou pas Et je la vois, Et je la vois parfaitement. Elle est juste là, les gars. Mec, je vois un truc qui brille. Les gars, mais c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça, les gars, c'est un, ah, un... un bout de coquillage. Non, non, non. posez c'était un bout de coquillage. gars, je peux aller par là pour voir. Chaque tache noire, tache blanche qui ressemble à la GoPro, on fonce dedans. On fait des mais euh, je crois que ça sert un peu à rien. En fait le problème là avec les rochers c'est qu'en fait il y a plein de recoins au fond Et il y a genre 3 mètres de profondeur coup, bah à tout le monde c'est bloqué dans un rocher et c'est infernal Je crois bien que là on va devoir retourner demain matin à marée Basse Pour voir si la GoPro sera là J'espère qu'on va la retrouver Oh non non Qu'est-ce qu'on va essayer de faire hein Quoi <rire> là Quoi Là on va aller chercher la GoPro qu'on a perdue hier soir Et ça fait bien chier Il est 7 h du mat' On s'est levé tôt parce qu'on va essayer de la retrouver à marée basse. Là, ça va être très compliqué de rentrer dans les combis mouillés <rire> le matin, mais bon, il faut se déterre. Allez go Cherche dans les dans les crevasses, dans les fissures. Tapier Bon là les gars, ça fait 10 minutes en train de chercher du coup ils en peuvent plus avec toutes les vagues et tout à force de faire des coulées de faire de l'apnée et tout ça du coup je vais essayer à mon tour en fait val il a il a glissé sur des rochers il a glissé ici. mais non mais non mais non qui l'a mec ça fait là Oh, il a retrouvé la GoPro Yes mais. Elle marche Attends oui. ouais, ouais elle marche Tu vas Ouais, il a plus de batterie. En il fait. n'y <rire> a plus de batterie Ouais, non. Bah, c'est normal. Mais mais elle, ça, elle, elle, chier, hein. elle a dû prendre chien, cette vidéo. Oh. Yes, <rire> putain Ça est les gars, on a retrouvé la GoPro qui était perdue au fond de l'eau. Il n'y avait pas beaucoup de chance, mais on l'a fait. Elle était perdue dans une crevasse. Ça représentait une journée de tournage, donc ça fait vraiment plaisir. Sinon, on pouvait pas monter cette vidéo. Et puis, on se retrouve dans quelques dimanches, parce que là, on va faire une petite pause. On prépare un gros voyage. Yes. Donc voilà, vous pouvez suivre ça sur notre Insta. On va mettre plein de petites infos. Voilà, let's go. À la prochaine. Ciao